Bonjour, bonjour, en direct de mon salon, pour une vidéo un petit peu spéciale sur les chiens et l'amour. Alors, pourquoi les chiens et l'amour Aujourd'hui, je vous présente euh, tous mes chiens. Il y en a trois. Elle, c'est Bambou. Voilà, 17 ans, c'est un amour de chien. Mia tiens. Ici, on a Mia et j'avais surtout envie de vous parler... Oh oui, surtout envie de vous parler de Mia. Parce que Mia, c'est un petit chien de rue que j'ai récupéré à la SPA quand elle avait 9 mois. Aujourd'hui, on dirait encore un bébé chien, mais elle en a 3. Et Mia, c'était intéressant parce que quand je, <rire> oui, je l'ai récupéré et que j'essayais de la caresser, elle ne comprenait rien. Elle tremblait et puis elle allait sous la table, elle se cachait. Et pendant presque, ouais, là ça fait, ça fait deux ans et demi que je l'ai, pendant, euh, pendant au moins un an, elle comprenait pas les caresses. C'est qu'un humain vienne, bon alors elle tolérait à peu près parce que je lui donner à manger, ça l'arrangeait bien, mais elle comprenait pas. Et c'est vraiment petit à petit, avec ma persistance, avec ma présence, sans venir l'envahir, le, que elle commence à se dire, ah tiens, en fait, les caresses, c'est bien. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça et de mes chiens Parce que l'amour, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je reçois beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes qui, en fait, en n'ont pas reçu beaucoup de l'amour en grandissant. Quand nos parents n'ont pas bah, fait des câlins, des caresses, n'ont pas dit je t'aime, on n'a pas appris ce langage-là. Et pour certaines personnes, c'est difficile de recevoir de l'amour, de recevoir des câlins, de recevoir du toucher, du contact physique. Il y a presque, un... <rire> Il y a presque un... une manière où, bah, si on n'en a pas reçu, si on a appris qu'on n'était pas forcément en sécurité quand on était touché, c'est dur de s'autoriser à recevoir ça. Je pense à une cliente par exemple qui a vraiment du mal avec le contact physique qui a du mal à être touché il y a une alerte dans son cerveau qui s'active et du coup en apprenant à revenir en contact avec son corps en reconstruisant certaines croyances autour de la sexualité, autour du contact physique, autour de l'amour en venant regarder bah pourquoi en fait elle avait si peur du contact physique elle a pu retisser une relation avec le contact physique dans lequel bah, ça faisait plus peur. Et du coup, reconnecter vraiment profondément avec son partenaire et plus être dans l'évitement du contact physique. C'était pas un évitement vraiment très conscient, mais quand on venait la toucher, bah, comme il y a au début, quand je venais la toucher, son corps, oh, il faisait ça. Il se mettait un peu en recul. Et aujourd'hui, bah, voilà, elle est là, elle fait des câlins, des caresses. Et... Et voilà, j'avais envie de vous la montrer parce que pour vraiment vous montrer que, en fait l'amour ça s'apprend. Et que petit à petit, quand on découvre qu'on que est vraiment en sécurité, quand on est touché, quand on est caressé, on peut commencer à se dire, ah mais en fait l'amour c'est bien. Ah tiens, cette caresse là, si je me rends compte que tout va bien, que je suis en sécurité, je peux l'accueillir. Je peux l'accepter, je peux me détendre et petit à petit, et ben, paf. Bon bambou, c'est pas une question. Elle a toujours aimé les caresses et hop, on va bien. Ok bye. <rire> voilà, elle, c'est pas une question. Elle a toujours aimé les caresses et on veut toujours, toujours plus. Ah, et Yamizu qui vient dire bonjour juste avant que je termine cette vidéo. le loulou vous... Voilà, on est là tous les trois pour vous parler d'amour et de contact. Par misou j'en profite pour vous dire, c'est un chien qui adore, adore les caresses. Vous voyez là, il est complètement allongé sur moi, c'est n'importe quoi. Mais par contre, il est hyper peureux ce chien. Il a été séparé de sa mère beaucoup trop tôt. Et c'est un chien qui est très très peureux. Et c'est vraiment paradoxal parce qu'il aime le contact physique. Il adore les caresses. Oh, dans le roi, c'est bien. Mais dès qu'il voit quelqu'un qu'il connaît pas, oh, c'est la panique à bord. Alors que pourtant, il aurait tellement envie d'aller vers l'autre, de demander des caresses. Mais il a trop peur, il ose pas. Et donc petit à petit, on travaille avec lui pour qu'il ait de moins en moins peur. Parce qu'en fait, bah, il aime tellement ça les caresses. Enfin voilà, c'était la petite vidéo... Euh Improvisé du j'avais vraiment envie de vous partager cette idée que même si c'est difficile pour vous aujourd'hui de recevoir de l'amour, d'avoir du contact physique d'avoir de l'affection, de recevoir des mots d'amour c'est quelque chose qui s'apprend c'est quelque chose qui se cultive, qui se développe et puis petit à petit on revient en chercher de l'amour parce que ah, c'est vraiment quand même pas mal Eh, pas de jaloux Bon, bonne journée à tous Dites-moi comment cette vidéo est arrivée pour vous. Si ça vous a parlé, inspiré, N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. <rire>